Salut, salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui le Boto-Coin. Il s'agit d'un dessert typique du Togo et d'Afrique occidentale. Au Ghana, on les désigne par exemple sous le nom de Boflote ou frotte Et au Nigeria, on les nomme Pof Pof. Si tu es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et aux personnes déjà abonnées, je vous dis un grand, grand merci. Voici la liste des ingrédients que vous trouverez aussi dans la barre d'infos. Il nous faut de la farine, du miel. Alors, je préfère le miel au sucre pour des raisons de santé. Je trouve que depuis que je sucre mes desserts avec du miel, je me sens nettement mieux du point de vue santé. Évidemment, je ne suis pas une professionnelle de la nutrition. Et si vous n'aimez pas le miel, vous pouvez le remplacer par 60 à 70 g de sucre. On a également besoin de levure boulangère fraîche, de noix de muscade, de cannelle et de sel. On tamise tout d'abord la farine à l'aide d'un fouet. Ensuite, on ajoute la noix de muscade, le sel et la cannelle. On mélange bien. Puis... Dans 200 ml d'eau tiède, on émiette la levure pour l'activer. On introduit le miel après. Maintenant, on verse progressivement ce mélange sur la farine et les épices tout en fouettant au batteur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Vous pouvez également vous servir d'un fouet à main, c'est tout aussi efficace. On humecte à présent les rebords du récipient dans lequel se trouve la pâte afin que le film alimentaire puisse mieux y adhérer. Et on laisse reposer la pâte 20 à 30 minutes. Voilà, notre pâte a bien doublé de volume. Regardez sa consistance. On va maintenant frire les beignets dans un bain de friture d'huile. Je prends un mélange d'huile végétale et d'huile de tournesol. Vous pouvez aussi opter pour l'huile d'arachide car elle a un goût peu prononcé. On fait d'abord frire des morceaux d'oignons dans l'huile pour lui donner un peu d'arôme. Voici comment former les boulettes de beignets. Prenez un peu de pâte dans la paume de votre main et libérez-en une petite quantité qui va s'échapper entre votre pouce et votre index. Après avoir ôté les morceaux d'oignon du feu, on fait frire nos boulettes à feu moyen. Normalement, si l'huile est bien chaude, pas trop chaude non plus, hein, les boulettes remontent à la surface dans quelques secondes. Dès que les beignets sont un peu colorés, on les retourne à l'aide d'une fourchette à gâteau. Alors, si ça ne marche pas pour certains, comme ici, servez-vous tout simplement d'une écumoire pour les retourner plus souvent et exercer une légère pression, vraiment légère, hein? une légère pression sur eux en faisant des mouvements rotatifs. Ainsi, la température sera mieux répartie pour cuire les beignets. En plus, ils seront entièrement dans l'huile, ce qui contribuera à les dorer de manière uniforme. Voilà, nos beignets sont prêts. Ne les faites pas cuire trop longtemps car le miel tend à les brunir rapidement. On les retire du feu pour les mettre sur du papier absorbant afin d'éliminer l'excédent d'huile. Regardez, l'intérieur du beignet, moelleux, aérien et léger en plus, c'est bon